Pendant que d'énormes masterclass comme Mushoku Tensei, komi Ken Communicate, ou encore Six sortent, comme vous le savez, il y a plein d'autres qui sortent en même temps aussi, chaque saison, on rate un nombre d'animés à regarder immense, parce que généralement, on se concentre plus sur les bases, et les sources sûres de divertissement, le genre de truc qu'on est sûr de regarder, et en même temps de kiffer avec beaucoup de certitude, c'est quelque chose que les fans d'animé adorent faire, c'est comme ça d'ailleurs que les top 10 d'animés sont apparus, et que certains ne présentent même pas l'animé qu'ils mettent en miniature, mourez, vraiment, mais là vous allez me dire, mais alors Yorin, je fais comment pour savoir quel anime regarder parmi tout ça Ne vous inquiétez pas, je me présente, Yorin, chômeur de génération en génération, et accessoirement youtubeur, à mes temps perdus, et vous Hum, mmh. mmh. hum, ouais, euh, et est-ce que ce donut sucré au sucre est présent avec nous dans la pièce et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de tact au pédestini, un petit animé de saison qui passe un peu inaperçu parmi tous ces gros blockbusters, et qui pourtant mérite qu'on y accorde au moins quelques minutes, et si vous êtes autant curieux que moi de savoir si ça vaut la peine d'user votre précieux temps à regarder ça, parce que vous êtes tous des FDP, fortune de province, attention, alors vous avez tapé à la bonne porte, restez bien jusqu'à la fin, mettez votre plus gros pouce bleu si vous aimez, et l'abonnement si vous ne l'êtes pas déjà, ne vous inquiétez pas il m'arrive d'être drôle des Dans ce monde, des météorites sont tombées du ciel, d'énormes cailloux aux propriétés énormes, sauf qu'une énorme pierre noire, à son tour est tombée, et a lâché dans la nature, des monstres, appelés D2, des monstres qui détestent au plus haut point la musique, et tout son provenant des humains à vrai dire, je vais être honnête, ce genre de monstre devrait exister, hein, voilà Pour faire stopper les freestyles désastreux, les Inès dans le bus, et Joule, juste Joule Et pour affronter cette menace, sont apparus les Musicarts, qui usent de symphonies pour battre l'ennemi, et le conducteur, qui aide, comme un chef d'orchestre, sa musique art pour vaincre l'ennemi plus efficacement. Attendez, ça me rappelle quelque chose… Mmh. Oh ça doit être mon imagination mais quand même, pour éviter tout problème, hein, une loi interdit désormais toute propagation de musique, quelle qu'elle soit, et par la suite, Tacto Pedestini nous fera suivre le périple de Asahina Tacto, une prononciation vraiment… Un musicien qui lui veut voir réapparaître la musique dans tout ce monde, persuadé qu'elle nous sauvera tous, sauf que lors d'un concert, les D2 attaquent et tuent Cosette, sa meilleure amie, dans le désespoir de la chose, Cosette se transforme en tout, euh, en Destinée, qui est une music art, et Tact se transforme lui en conducteur, ceci fait, ils n'ont pas d'autre choix que d'essayer de se synchroniser au siège de Symphonica à New York, car Destinée ne fait que puiser dans l'énergie de Tact, car elle ne contrôle pas trop ses pouvoirs du haut de ses airs de cul même ce robot montre plus d'émotion, hein, c'est pour vous dire, ça sera donc aux côtés d'Anna et de Destinée que Tact va entamer sa route vers New York dans l'espoir de faire revivre la musique, et plein de problèmes vont se lever entre lui et son objectif, et ça sera plutôt kiffant à suivre, je dis Destiny parce que c'est la traduction, quoi. Hein. Mais sinon, oui, dans l'animé ils disent Umei. Mais de toute façon, c'est ma France, mon cochon, mon pinard yes. euh, Mais il faut quand même développer, hein, parce qu'on est très loin de la masterclass. Vous savez, il y a beaucoup d'animés qu'on regarde, et qu'on apprécie, et qui sont pourtant… Hum, comment dire, pas si fou que ça, en termes d'histoire, comme par exemple Inuyashiki hein, de la dernière vidéo, allez la voir, elle est vraiment bien, hein. bah n'allons pas mentir, mais objectivement, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est juste une succession d'événements malencontreux, qui vont venir créer du mouvement, de l'énergie, et qui par la suite, un tracé d'aventure qui va faire l'intrigue, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un fond très concret, même si ce genre d'animés sont très bons pour chill, hein, juste pendant le visionnage comme ça hein, et je pense pense en fait que Tact au Pédestini s'inscrit parfaitement dans cet archétype. On ne sait pas vraiment pourquoi il y a des monstres, ils aiment pas la musique, l'autre se retrouve morte et réanimée en zéro tout. Ce sont généralement des événements qu'on pardonne, car ils permettent de lancer la série. Sans ça, bah il y aurait rien eu, genre OK, comme par hasard, il y avait un camion qui t'a percuté et tu t'es retrouvé isekai. OK si par hasard t'as couché avec la soeur de ta prof qui se trouve être aussi la fille de ta nouvelle belle-mère. OK bon pas, pas tant OK que ça hein. Um, waif, euh je euh, par pure curiosité c'est quoi le c'est quoi l'animé là Euh, euh, euh, euh, euh et là c'est clairement pareil, en surface on a l'impression qu'il y a beaucoup, mais en vérité pas tant que ça, et même après ces événements pardonnables, la série va juste se focus sur les trois personnages, leur évolution, et leur périple pour rejoindre New York, rien de plus, et je pense que ceux qui regardent ça comme moi, ne le regardent clairement pas pour son intrigue ou son histoire, non, les seuls trucs appréciables dans cette série sont les combats, bien orchestrés, sans mauvais jeu de mots, avec une bonne musique qui vient soulever le tout, et un thème qui se veut, lui, un minimum. Intrigant et intéressant, n'allons pas mentir, ça serait comme dire je regarde les School DxD pour le développement des personnages, développement ma mère plutôt ouais, après beaucoup vont me dire le thème de la musique est très intéressant, etc etc, beaucoup de bons trucs, euh, sauf que bon, où est le thème qu'on nous a promis Soit disant que les art se battent avec des mélodies, mais pourtant ils ont quand même des armes, hein, des, des gigabazookas, euh, des AK47, des épées de malade, toutes dirigées comme des Pokémon par leurs dresseurs appelés des conducteurs, qui se font un malin plaisir à organiser des duels de waifu, Bon, en vrai, soyons honnêtes, c'est un bon passe-temps en vrai, hein. <rire> voilà, voilà. Et c'est là, à mon avis, qu'on entre dans le vif du sujet. C'est que cet anime est vide. Cette production donne l'impression qu'elle va juste servir d'appât à waifu, permettant de faire seulement de bonnes ventes sur le futur jeu gacha qu'elles vont sortir. On va vous faire apprécier plein de music art différentes, au look assez extravagant pour les faire sortir du lot. Tout ça pour mieux les vendre après dans leur jeu de merde. Chaque nouvelle music art a l'impression que c'est une version ratée de Billy Eilish Ça n'a rien à voir, mais c'est quand même Halloween toute l'année. Et franchement, le vrai problème problème, c'est que ça se ressent, en fait. Des animés promotionnels, euh, il en existe plein. Hein. Justement, l'objectif, c'est que ça se ressente pas, en fait, qu'on te vend un truc. Là, vraiment, y a rien qui va. On va suivre un dingue du piano dans un monde post-apocalyptique non justifié, avec sa meilleure amie qui devient un Pokémon shiny, avec une meuf qui va faire le pont entre les deux, mais dont franchement, on pourrait s'en passer. Un gay qui harcèle sexuellement le perso principal, et une lolie déjantée qui va faire n'importe quoi. Après, dit comme ça, c'est vrai que. <rire> Oui bon bah ça va, hein, je suis presque mort, les deux escalines... Euh, putain mais attends, qu'est-ce que j'ai dans la poche là Quoi ce truc mais niquez vos mères à un moment. En fait, oui. L'animé ne fait simplement que reprendre des concepts qui marchent, venant d'animés qui ont marché, et vous les balance sous une forme quelconque. Et totalement dénué de sens profond. On va dire qu'on soigne juste le premier plan pour que ça reste kiffant à regarder, hein Un minimum. Pourtant, vous commencez à me connaître, hein Franchement, je suis très indulgent avec les animés de façon générale. J'ai vachement ben aimé Harry hein, C'est pour vous dire. Bon, après, il y a quand même de bons points à soulever. Non, pas elle. Parce qu'on ne peut pas dire objectivement parlant que tout est à jeter dans cet animé. Sinon, je ne serais clairement pas allé aussi loin. Dans mon visionnage, vous savez comme moi sûrement, que les musiques dans les animés, les OST, les openings sont super importants, ils définissent parfois même toute la popularité d'une œuvre. en plus de nous faire ressentir des choses uniques, sérieusement, qui ne bande pas en écoutant cette OST d'EuroZero Genre vraiment, c'est une vraie question, et en fait, baser sa série sur une thématique aussi grande et essentielle qu'est la musique, c'est comme commencer Jojo en étant gay, t'as de grosses bases sur le bail, mais ça veut pas dire que t'as tout quoi AHHHHH ici c'est justement le focus sur la musique, avec une excellente animation, qui va rendre tout ça kiffant, et prenant à regarder, tout ça bien sûr, avec des personnages qui vont être développés à leur tour, et auxquels on va peut-être se prendre d'intérêt, soit de par la romance, comme pour destinée, ancienne Cosette aimante, de par l'envie d'en savoir plus, d'un monde où on nous montre rien, ou par simple curiosité, de savoir ce qui est arrivé à tact, d'où lui vient cette passion pour la musique qui a l'air si omniprésente dans sa vie, et d'ailleurs ça se remarque bien, hein, du moment que tu mimes un piano tout le temps, du bout des doigts Waouh vous êtes aussi un passionné de piano bah non je vois au sous connard bah. ah Enfin bref, bien que cette série soit sans fond et potentiellement juste une promotion de jeu mobile à waifu, malgré tout ça a le mérite d'être bien fait. Et qui sait, peut-être vous aussi vous finirez par vous prendre de curiosité pour cet anime si chill et si extravagant. Personnellement, ça rythme assez bien ma semaine avec Mushoku Tensei, Komi-san et Pharaoh et Paladin, donc je peux pas vraiment me plaindre quoi. Hein. Si vous n'en cherchez pas beaucoup, avec une bonne animation, un projet ambitieux, un hein, Madhouse et Mapa, c'est vachement bien. Franchement, arrêtez tout et allez regarder. Hein, ça, ça vaut le coup. Mais si on peut dire que vous êtes assez exigeant en termes d'animé, honnêtement, passez votre chemin. Il hein, y, y a tellement d'animés de saison qui sortent en ce moment que ça serait dommage de se forcer à regarder ça. Enfin bref, je referai peut-être une vidéo sur l'animé hein, si je dois parler d'une saison 2 un jour. Même si, sans vous mentir, l'animé est clairement une promotion du futur jeu gacha, et généralement dans ce genre de cas, l'animé va juste tout donner et tout lâcher après. Donc c'est vraiment possible que je n'en reparle pas du tout. Bien que dans tous les cas, je vous tiens au courant en commentaire, comme d'habitude. Sur ce, c'était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 Ça sert à rien d'attendre la fin de la vidéo, hein. Il y, y aura rien. Hein, Sinon, vous pouvez regarder la vidéo sur Inu C'est possible. Elle est pas mal. Je vous jure qu'elle est vraiment bien.